Le château des étoiles raconte la conquête de l'espace au 19e siècle, donc au temps de, au temps de Jules Verne. Euh, je raconte la, les aventures de la famille Dulac euh, autour du jeune Séraphin, dont les parents sont des, des inventeurs et des, des aventuriers. Et lui va se retrouver donc au, au cœur des, des, des, des expériences et des, et des voyages qui vont effectivement bah, rendre possible la découverte euh, du système solaire. Euh, le premier cycle euh, raconte les premiers, les premiers vols, les premiers essais qui vont permettre aux, aux personnages d'arriver sur la Lune. Le deuxième cycle va en, emmener les personnages sur la planète Mars, qui est évidemment la planète Mars telle qu'on l'imaginait euh, au XIXe siècle. Donc Elle est euh, recouverte de canaux et euh, on y trouve une civilisation mourante euh, qui, dont, voilà, dont les personnages vont se, vont se, se rapprocher. Et dans le, le, le, le troisième cycle, euh, les personnages reviennent sur Terre et la Terre a bien changé parce que... Euh euh, la base de vraiment la, la base du récit est historique hein, on, on commence dans la réalité mais à partir du moment où les empires de la terre découvrent cette, cette technologie qui permet de voyager dans l'espace ils vont se lancer donc dans la colonisation du système solaire et euh, et, et réduire donc euh, réduire en, en, en esclavage les les, les les populations notamment de mars euh, et le tome 6 raconte un événement extraordinaire dans ce, dans, dans ce, dans ce, ce monde, c'est la première exposition interplanétaire. Le grand plaisir pour moi dans cet album, c'était de mettre en scène une, une exposition comme, qui s'inspire des expositions universelles de la fin du 19e siècle à Paris qui sont des expositions dans lesquelles on a construit des monuments temporaires comme le Grand Palais ou la Tour Eiffel. Donc ça, ce sont ceux qui sont restés finalement, mais en fait, il y en avait plein. Et ce sont des événements monstres dans lesquels il y avait des millions de visiteurs. Et le plaisir, évidemment, c'était de monter une exposition qui soit non plus seulement universelle dans le sens, voilà, tous les pays de la Terre. Là, c'est une, une exposition qui va mettre en, mettre en scène toutes les planètes du système solaire qu'on a, qu a colonisées à ce moment-là. Et dans ce cadre de l'exposition interplanétaire de 1875, les personnages vont se donner pour mission de libérer... Euh, leur leur alliée euh, la, la princesse de Mars donc une, une extraterrestre qui a été euh, qui a été ramenée en captivité et exposée dans le pavillon de Mars donc c'est un c'est un album qui est extrêmement ludique parce qu'en fait c'est un, une histoire de casse en fait c'est un groupe de personnages qui s'est étoffé au fil des albums et maintenant c'est un, un, un groupe où voilà, j'ai maintenant bien en tête tous les personnages, ils, sont, ils ont tous leurs leur spécificités, leurs spécificité, leur aspect, leur aspect attachant leurs défauts et de les, les, les mettre tous ensemble dans cette grande mission euh, avec un plan et puis euh, pour, pour voler donc pour libérer, libérer ce personnage euh, et puis le plan va pas se dérouler. Euh Évidemment, comme prévu. Euh, donc il y a tous les ressorts de, de ce genre, de, de, de l'histoire de, de, de braquage, où, voilà, où les, les personnages ont un plan, et puis, et puis on, on, va, on va dérouler, voir ce qui va se passer, comment ils réagissent à l'imprévu, comment ils travaillent ensemble, comment leurs défauts vont euh, euh, les, les, les, voilà, provoquer les catastrophes. Euh, euh, donc c'est voilà, un album extrêmement ludique, euh, mais qui, qui, qui, qui a un, un, un certain quand même un certain poids dans l'histoire, c'est vraiment un, un moment clé dans la série euh, et qui se, qui se termine d'une manière qui ne laisse pas d'ambiguïté sur le fait que c'est voilà, un, un, un, un passage, c'est euh, vraiment une étape dans le, dans le, pour les personnages, pour la série en général euh, et, euh, et c'était un, un grand bonheur à faire. Je crois qu'Alex, cette histoire de château des étoiles que tu as créé, cet univers même, remonte à ton enfance, si on, vraiment on veut être très, très proche de la réalité, et tu, tu, tu as eu des espèces de vision peut-être, quelque chose, quand tu as visité le, le beau château de, qui a été commandé par le roi Ludwig en Bavière avec tes parents. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus le château des étoiles, c'est la rencontre de deux imaginaires, qui sont euh, l'imaginaire de Jules Verne et euh, l'imaginaire romantique de, de la fin du XIXe. Et en fait, sont deux imaginaires qui, pour moi, effectivement remontent à l'enfance. Euh, c'est euh, à peu près au même âge que j'ai découvert euh, les romans de Jules Verne et que j'ai eu la chance de, donc, effectivement, de visiter le, le, le château de Louis II de Bavière, euh, qui m'avait euh, absolument fasciné. Euh, J'avais à peu près l'âge des héros euh, quand, <rire> quand, quand, quand, quand j'ai visité ça et euh, j'étais très, euh, très euh, branché sur la, la, la fantaisie et ce genre de choses déjà. Et cette espèce d'évocation d'un Moyen-Âge totalement fantasmé m'avait euh, fasciné. Et euh, il y avait quelque chose qui à l'époque m'avait déçu, c'est qu'en fait euh, le, le château n'a jamais été vraiment terminé. Et euh, quand, quand on le visite, on voit les parties qui sont euh, encore... Euh, euh, bah, euh, par recouverte. Euh, et en fait, on s'aperçoit que c'est du faux, c'est un décor, c'est une espèce de, de, de, de Disneyland euh, euh, géant, et on fait avec un, un, une, une, une vision romantique, fantasmée du Moyen-Âge. Et en fait, ça a l'air d'être un vieux château médiéval et ça a été construit avec les toutes dernières techniques du, du, du, du 19e siècle. Un, une des premières constructions a été faite avec un ascenseur à vapeur. Euh, C'est en fait, euh, on, quand, on, quand on rentre à l'intérieur, on voit la structure qui est une structure en poutrelle de métal, comme, comme, comme, comme on a commencé à le faire à l'époque. Euh, et C'est quelque chose qui m'avait beaucoup déçu à l'époque, mais qui en fait maintenant je trouve absolument fascinant. Euh, C'est vraiment... Une incarnation de ce que présente pour moi le 19e siècle qui me fait rêver, c'est-à-dire un, un mélange entre un, les derniers feux d'un de, romantisme totalement échevelé et d'un rêve de temps mythique euh, en quête d'idéal. Et. Euh, et cette, cette, cette fascination pour le, le, le progrès, ces séances et ces techniques triomphantes qui vont donner l'autre partie de l'imaginaire de cette époque, qui est l'aspect Jules Verne. Et donc la, la, la, la, remettre cette histoire dans une conquête spatiale du 19e siècle en tenant compte des, des, des connaissances de l'époque, parce que ça tu y tiens et c'est quelque chose qui, qui est très, très, très marquant dans la série, euh, c'est venu comment en fait cette histoire, de, de, parce qu'on est dans la conquête spatiale du 19e siècle quand même L'idée, c'était de raconter la conquête de l'espace au XIXe siècle. Et ça, c'est une idée qui me vient de la lecture de Jules Verne et d'une énorme déception à la lecture de Autour de la Lune, qui est donc la deuxième partie du diptyque de la Terre à la Lune et Autour de la Lune. J'avais adoré euh, l'imaginaire qui est développé dans cette histoire, de ces, ces types en costume trois pièces avec un haut de forme qui vont se... Euh, s'engager dans un, un engin fait avec la technologie de l'époque et aller sur la lune et d'avoir toute cette évocation de la lune telle qu'on l'imaginait encore à l'époque on n'était pas encore sûr qu'il n'y ait pas d'air euh, en tout cas sur la face cachée ouais il y a sûrement encore des choses peut-être de la vie peut-être euh, peut-être des restes de civilisation et euh, en fait Jules Verne évoque toutes ces hypothèses et dans autour de la lune euh, euh, bah, comme le titre indique, en fait, on ne va pas sur la Lune. Et, euh, et cette, euh, donc j'avais été très déçu euh, à l'époque, et, et, mais cet imaginaire était resté avec moi et j'avais envie d'y retourner et de découvrir la Lune telle qu'on l'imaginait à cette époque et d'une du, manière plus générale, l'espace tel qu'on l'envisageait euh, à cette époque. Et, euh, et la Lune, c'est déjà assez fascinant. C'est ce que, ce que j'explore dans le tome 2 du Château des étoiles. Mais après, l'imaginaire spatial de, du système solaire est absolument génial. Donc, on est à peu près sûr qu'il y a de la vie sur Mars, euh, et on reparlera de, de, de Vénus tout à l'heure, mais là c'est carrément, euh, enfin, c est, c est, c est, on, on est dans l'histoire d'aventure et euh, de science-fiction la plus débridée, alors qu'en fait ça correspond aux hypothèses de l'époque. Alors justement Alain, parlons-en maintenant, puisque euh, tu te retrouves dans cette série pour un, pour un, un spin-off, comme on dit de manière... Euh avec des anglicismes, mais plutôt pour une histoire en parallèle dans l'univers dans du Château des Étoiles. Euh, J'imagine que ces références te sont, te sont communes. Enfin, en tout cas, tu les, par, tu les partages, je crois, avec, avec Alex. Euh, comment c'est arrivé Et puis surtout, euh, comment tu te retrouves dans, cette, dans cet univers Comme Alex, j'ai découvert Jules Verne enfant et pré-ado et, et ça m'a fait beaucoup voyager. Ça, ça a vraiment façonné mon imaginaire. J'ai beaucoup lu Jules Verne et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et, euh, et l'idée, euh, ce qui m'avait plu quand, quand Alex a commencé à me parler du Château des Étoiles au tout début de la, de la série, c'est qu'il m'a montré déjà tout le matériel qu'il avait rassemblé dans son atelier, qui est, qui est, assez, euh, qui est déjà très Jules Vernien. <rire> bon, il, avait, il avait rassemblé beaucoup de, de, de, de, de, de cartes de stellaires, de, de, de documents d'époque. Euh, il y avait notamment le livre de Camille Flammarion. Un livre de, de vulgarisation scientifique, d'astronomie, qui avait eu beaucoup de succès au XIXe siècle et qui, euh, et qui lui a servi beaucoup de base. Et euh, Il y avait un, beaucoup de sérieux dans sa démarche, mais du, du, mais du sérieux au service de la fantaisie, du sérieux au service du merveilleux. Et ça, c'est une démarche qui me, qui me plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a qu trouvé une idée tout de suite pour, pour t'inscrire Parce qu'en fait, il faut, faut dire aussi que l'histoire, ça je vais te laisser le dire, mais que l'histoire euh, ne reprend pas les personnages de la série, évidemment. C'est vraiment une histoire en parallèle dans, dans cet univers. Euh, tu as eu tout de suite cette idée de, de, de Vénus, vous en aviez parlé ensemble, et euh, comment c'est venu au, au tout début, euh, Alex m'avait proposé de, de, de travailler avec lui sur, le, sur la série mère, sur, sur le château des étoiles, et... Euh, je pas le temps, j'avais pas la disponibilité à ce moment-là, mais par contre, on a, on a beaucoup échangé. Il m'a fait relire ses scénarios, on a, on a discuté sur l'univers, sur l'histoire. Sur et, euh, et de fil en aiguille, euh, enfin, il voilà, on a, on a, on a y a des idées qui ont germé. Il m'avait déjà parlé, il avait déjà une idée très précise de Vénus qui, euh, et de, de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et quand il m'a proposé de faire un récit parallèle dans l'univers du, du château, tout de suite ça m'a séduit parce que qu'entre-temps, euh, je m'étais familiarisé avec l'univers, puis il y avait aussi maintenant un support visuel, il y avait les albums d'Alex, qui, qui, qui rajoutaient encore au merveilleux de l'idée par le, le, le merveilleux de l'image. Et, euh, et quand il m'a proposé de faire cette, cette histoire parallèle, dans une des planètes du système solaire, j'ai tout de suite opté pour Vénus, parce que dans, le Vénus du 19e siècle, dans la Vénus du 19e siècle, pardon, <coughs> il, y a, euh, il y a des jungles, il y a des dinosaures, et il y a tout un terrain propice à l'aventure et à, à l'émerveillement. Alors on va aussi donner un petit peu la parole à Étienne, puisque Étienne met en image le, le, les chimères de Vénus que tu scénarises, et, euh, Alain. Euh, quand la proposition était arrivée, tu as réagi comment Tu connaissais le château tu, tu... J'ai lu Le Château des étoiles, les premiers épisodes sous forme de gazette. C'est comme ça que j'ai découvert cette série. Euh, et, euh, et un jour, euh, Alex m'a appelé pour euh, me demander si j'étais d'accord de participer à un spin-off, à une suite euh, du Château et euh, j'ai accepté. Voilà, mais je savais que je partais dans une aventure complètement inconnue. J'étais très, très peu sûr de, de ce qui allait advenir parce que j'avais jamais euh, toucher à une aventure aussi ample, aussi ambitieuse. Avant, je faisais des choses de la BD beaucoup plus simples, euh, six cases par page découpées en quatre strips, et ça s'arrêtait là. Mmh. Donc c'était pour moi vraiment un challenge, quoi. Bah justement, euh, Alain va nous, va nous en dire un petit peu plus, de ce découpage un petit peu plus aventureux. <rire> ça, a, ça a été un challenge pour moi aussi, parce que euh, le, le, le j'ai réalisé le storyboard sur les Chimères de Vénus, mais ce storyboard, je ne l'ai pas fait comme j'ai l'habitude de, de, de le faire. Euh, dans Le Château des Étoiles, il y a un style très particulier, à la fois dans l'esprit, le, dans, dans les maquettes des albums, dans les... Dans la mise en page, il y a quelque chose de, de très particulier, de très, euh, de très caractéristique du Château des Étoiles, c'est une, une mise en scène esthétique, une mise en scène qui peut rappeler euh, peut-être une esthétique art nouveau, un petit peu, en tout cas euh, rétro, et, mais qui est au, euh, qui est au service d'une narration moderne. Et ça aussi, je trouvais ça très intéressant et dès le début, on n'imaginait pas euh, que le dessin des chimères de Vénus puisse ressembler à celui d'Alex. Il ne fallait surtout pas que ce soit, que ça, que ça, ça soit une ressucée ou un arsatz de, du dessin d'Alex. Et le dessin d'Étienne est très différent euh, du dessin d'Alex. Donc il y allait y avoir une différence de, de, de visuellement. Et pour créer une unité, pour créer un lien, je m'étais dit que peut-être garder ce système de découpage pouvait, pouvait être intéressant. D'autant plus qu'il se, euh, se prête bien à ce type de récit euh, où il y a à la fois de très grands espaces avec des fonds perdus, des, euh, des, de très grandes cases et aussi euh, tout un côté euh, rétro dans, la, dans une esthétique avec des, des macarons, des, euh, des, des cases circulaires, des cases éclatées. Et euh, donc, je suis parti à, à, à singer les découpages d'Alex, <rire> ah. <rire> au départ. En tout cas, à, à, à, à, à, à essayer de, reprendre les, de retrouver l'esprit de, de ces découpages. Or, moi, j'avais l'habitude de faire des, des, des, uh, des storyboards très avec des, des, beaucoup de variétés dans les cadrages, dans la, la mise en scène des, des cases, mais en respectant des cases parallélépipédiques. Enfin, avec une géométrie très simple, en restant assez classique. Et là, j'ai commencé à explorer cette nouvelle façon de raconter. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que là, vraiment, il y avait un champ de possibles énorme qui s'ouvrait, mais en même temps avec beaucoup de contraintes, beaucoup de défis. Et, euh, et un équilibre à trouver, et ce, ça m'a pris beaucoup de temps, mais, euh, mais j'ai aussi euh, eu beaucoup de plaisir à, à rechercher, faire des recherches. Euh... Et, et, et, on, et on arrive dans la surenchère la plus totale, oui, voilà. Après, ouais. dont Étienne est la victime. Voilà, et le problème c'est qu'après, du coup, Étienne se retrouve à décider des trucs très, très alambiqués au niveau de la, de la mise en poche. Bah, ce, ce qui compte, c'est ce qui est dans la case, peu importe oui. comment elles sont construites. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est amusant, parce que moi, je suis parti à des trucs un peu quasiment conceptuels sur certaines, <coughs> sur certaines pages. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est un, un exercice et qui est à la fois très contraignant et très réjouissant. Alors, justement, Alex, le, le nom d'Étienne, on, on lui a déjà dit, hein, a, a surgi très, très, très vite. Et je crois qu'il est dans ton esprit depuis de longues années, bien avant même, peut-être que tu penses au, au spin-off ou... Peut-être que tu y pensais déjà, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu intéressé dans le travail d'Étienne, qui est très, très radicalement, comme disait Alain, différent du tien eh ben, Déjà, moi, je ne trouve pas tant que ça. Non, <rire> moi non plus, je ne trouve pas qu'on soit tellement différent. Mais c'est ça, hein Je suis toujours étonné quand on nous oppose au niveau stylistique, alors qu'il y a une parenté. Bah, il moi. me semble oui. aussi. Ah oui Dans mes <rire> Mais bon, vous, vous avez deux bras, deux jambes, vous êtes deux, deux, deux êtres humains. Et, et... Non, mais la technique est différente, en tout cas. Oui, parce que Étienne euh, arrête pas si j'ai une bêtise, mais tu viens plutôt de la gouache. Euh... Au niveau technique, oui. Mmh. Mais au niveau du dessin, moi je me situe dans ce qu'on appelle communément le, le réalisme simplifié, en BD. Et je pense que tu te situes à peu près dans cette catégorie-là aussi. C'est pas vraiment réaliste et c'est pas non plus caricatural, grogné, on n'est pas là-dedans. donc euh, voilà. C'est joli, réalisme simplifié, je ne connaissais pas. Bon, c'est un truc d'école, on okay. ça. En euh... même temps, est-ce que vous... J'aurais dû aller à l'école. Est-ce que vous n'êtes pas de deux écoles différentes euh, Plutôt une école américaine, une école japonaise Ah oui, dans ce sens-là, oui. oui. Les influences sont les différentes. Les influences, oui. Les influences sont différentes. Ouais. Elles sont revendiquées. Oui. Oh oui, oui. Oui, y en côté, on a l'aquarelle, quand même. Qui, quand même euh, qui, qui donne une autre teinte aussi. Euh, ce qui est intéressant aussi, Alex, c'est de, de, de, de comprendre pourquoi tu as choisi l'aquarelle pour cette série. Si je ne m'abuse, les deux autres séries, euh, que ce soit le Troisième Testament ou Siegfried, n'étaient pas du tout traités de la même manière. Et là, tu as décidé de, de changer. Alors, il y a sûrement des, des, des raisons artistiques, peut-être des raisons aussi liées à l'histoire, je ne sais pas. Tu peux nous, nous, nous en parler aussi un petit peu de ça Alors, Le Château des Étoiles est traité en couleur directe. Euh, C'est-à-dire que tout est fait euh, déjà bon, dans le réel, hein, ce n'est pas, pas sur, sur l ordinateur, et, euh, et à la fois le dessin, la couleur et même le lettrage sont faits à même la, la, la planche. Euh, là où auparavant j'étais sur une technique plus classique euh, de bande dessinée où le, le trait au noir était fait de manière séparée de la couleur. Mais la couleur était quand même faite à l'aquarelle. Euh, simplement c'était séparé et j'avais un cernet noir assez présent euh, qui est vraiment la technique classique de BD. Pour Le Château des Étoiles, je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Paradoxalement, retrouver une forme de, de, de, de mystère par la couleur qui évoque le mystère qu'on trouve dans les gravures du 19 e les gravures qui illustrent Jules Verne. Dans lesquels il y a toujours un, une, une espèce de, de, de flou indéfini où on n'est jamais tant, tout à fait sûr de ce qu'on regarde en fait. La, la, la trame de la gravure fait qu'on ne sait pas exactement où est la limite entre le ciel et la terre, est-ce que c'est un nuage, est-ce que c'est une montagne gigantesque, est-ce qu'il y a une créature cachée par là. Enfin, c'est des images qui font, qui font rêver parce qu'elles gardent une part de mystère. Et pour ça, j'avais besoin en BD d'éliminer de, de, de, de, de, mon cerné et d'avoir un un rendu à la peinture, à l'aquarelle, qui me permet justement de, de, de de fondre, de faire des, des flous, de, de, de, de ressusciter cette, cette, ouais, cette imprécision et cette, cette, ce, ce mystère qui fait que... Alors, ça peut devenir très précis quand le sujet s'y prête et qu'il s'agit d'une machine où on veut évoquer, euh, où je veux au contraire montrer de manière très précise comment ça marche, où sont les boulons et, euh, et donner un, un, un vrai sentiment de, de réalité aux, aux objets, ou ça peut devenir extrêmement évanescent et éthéré euh, si je puis dire, euh, euh, et jouer avec les nuages, jouer avec l'atmosphère. Et, voilà. et ce que je trouve remarquable dans le travail d'Étienne, c'est qu'il y a un cerné, mais par la, la richesse du travail des couleurs, il euh, y a un... et, et, et, et le traitement des, des, des, des, des fonds et des décors, il, il y a ce, ce mystère qui est là, quand même. Et je parlais de différences de style entre, en, entre Étienne et Alex, mais il y a aussi euh, des choses qui les rapprochent, effectivement il y, y a notamment cette capacité à, à, à produire des images qui, sont vraiment, euh, qui ont vraiment un pouvoir d'enchantement, d'émerveillement, avec un, une invitation au voyage, cest des, des cases et des pages où on a envie d'entrer, de, de voyager avec les personnages, et, de, et c'est très, très, des dessins très immersifs, très suggestifs et qui, et qui ont quelque chose de… qui ont à la fois une poésie et un mystère, et qui effectivement dans le cas d'Etienne, c'est d'autant plus étonnant que c'est un dessin qui, qui a l'air défini et cerné, mais il y a quand même cette… Cette marge d'incertitude qui, qui, qui, qui crée le, le, le, cette étrangeté poétique qui, qui, qui est commune aux deux. Et d'ailleurs, Étienne, tu peux nous dire un tout petit peu, sans rentrer trop dans le détail, hein, restons très très grand public, mais la façon dont tu travailles euh, sur ces planches-là, justement. Alors, euh, comment je travaille Donc, j'ai à disposition des... des, des... Les storyboards d de sadique. Pardon. <rire> qui sont très, très fouillés, effectivement très détaillés, mais qu'il m'a proposé euh, au début parce que voyant que, que j'aurais déjà assez de travail comme ça dans le dessin proprement dit, ça me facilitait la tâche d'un certain côté d'avoir déjà un storyboard très détaillé. De l'autre, le storyboard est très détaillé, ça veut dire qu'il y a des scènes... Euh, de, de, de, de, de blockbuster quoi, il y, a des, des, il y a tout le temps des grands paysages, budget, des constructions ouais. énormes, un gros budget, des, des figurants, euh, des milliers de figurants, et des choses comme ça, et puis ça change tout le temps. Alors évidemment, euh, <rire> ça m'a fait gagner du temps et en même temps j'ai quand même dû passer un temps fou là-dessus, pour créer à chaque fois un, nouvel, un nouveau décor, des nouveaux personnages, un nouvel univers, etc. La production n'a reculé devant rien. Comment La production n'a reculé devant rien. Ah oui, c'est ça. <rire> <rire> et, bon, que, comment je travaille ben, je, je, Techniquement tu veux dire mm -hmm. bon, Crayons, euh, euh, je, je pars des, des, des storyboards, je refais un crayonné à ma sauce en respectant euh, la mise en scène et la disposition des personnages et des décors en essayant de, de, de, de, de, de trouver un caractère propre un peu aux au, au personnages et, et aux choses, aux éléments. Et après, je, je repasse au crayon, je scanne, je colorie par, par Photoshop, et voilà, il n'y a rien, pas de mystère technique particulier. Très bien. Et alors, comment vous avez travaillé concrètement euh, Tous les trois, Alex est euh, intervenu, pas intervenu euh, Comment vous avez euh, géré euh, il, vous a, il vous a foutu la paix ou il était très, très, très, très présent bah, Déjà, au niveau du scénario, il s'est euh, vengé de moi. <rire> Puisqu'il euh, il, il, il, il il m'a fait ce que je lui ai fait, c'est-à-dire il a relu mes scénarios, <rire> avec un œil critique, et très aiguisé. Donc euh, ça a débouché sur des, des réécritures et des, des, des, des aménagements. Et, euh, et il y a aussi, euh, alors en même temps, il pour le scénario, il m'a laissé très libre sur le, sur le choix de l'histoire, mais il était un, très vigilant, Alex, c'était très vigilant sur deux points. Sur euh, la crédibilité scientifique, c'était mmh. mon conseiller pseudo-scientifique de, de l'ouvrage, parce que bon, c'est évidemment pas de la science très rigoureuse, mais qui a toutes les apparences de la rigueur, et, qui, et, qui, et c'est très important que dans cet univers, Château des Étoiles est un univers très cohérent et il était, il était très important que Chimère de Vénus respecte cette cohérence et qu'on qu ait les, les mêmes technologies ou des technologies qui, qui, qui soient compatibles, qu'on ait les mêmes, euh, les, les, les mêmes euh, principes qui gouvernent cet univers où l'éther est une matière qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui remplace le vide entre les astres et qui permet de voyager dans l'espace. Euh, donc il y avait il y avait ce versant scientifique déjà où, où donc Alex était très pointilleux là-dessus il a plus une fois froncé le sourcil devant des incohérences euh, des choses qui ne pouvaient pas voler selon lui par exemple <rire> des, des machines qui ne pouvaient pas fonctionner et, et il, a, il est aussi très vigilant en ce qui concerne l'esprit de la série je sais qu'il y a des parfois j'ai une certaine tendance au burlesque et euh, à déraper un peu dans, le <rire> dans la facétie. Et, euh, et euh, le, le Château des Étoiles, c'est une série où il y a de l'humour, mais où le, ce qui prime, c'est l'aventure avant tout. L'aventure est le merveilleux. Et euh, de temps en temps, est agrémenté par de l'humour. Donc il faut, pas, il faut respecter ce dosage-là. Et c'est vrai que par moments, moi, j'ai eu tendance à déraper un petit peu et j'ai été euh, sévèrement recadré par Alex. <rire> <rire> c'est pas vrai, en plus, c'est toujours bon toi bon. qui recadres. Oui, euh, oui, mais je te vois froncer le sourcil. <rire> et ça, euh, ça m'intimide. <rire> et, euh, et en fait, il y, y a ça, et puis, puis l'esprit même de la, de la série, la, la cohérence de, de l'univers. Euh, et c'était bien de pouvoir, pouvoir échanger comme ça pour, pour être sûr de, de rester vraiment dans les canons du Château des Étoiles. Et donc toi, comme quand tu recevais ces, ces scénarios, bon, par ce qu'ils viennent nous dire évidemment, mais euh, tu étais, euh, j'imagine, agréablement surpris par euh, la virtuosité d'Alain et surtout les idées qu'il a pu développer dans le dans ah l'espace. Bon, je n'étais pas surpris. Pas du tout. <rire> <coup. rire> tu t'y attendais. Bah oui, bien sûr. Et s'il avait pas fait ça, là, par contre, tu non, aurais été surpris. Es surpris. <rire> <rire> euh... Tu l'as demandé de participer justement pour ça. Bah oui. <rire> Moi, c'est marqué. Scénariste virtuose. Euh, non, mais en fait, je suis, je suis fan d'Alain depuis, euh, depuis ses débuts. Euh... <rire> euh... Et, euh... et je trouve que ce qui est remarquable chez lui, c'est sa, sa capacité à écrire et à ne pas lâcher sur, sur trois aspects de l'écriture euh, qui sont, donnent des sensibilités très différentes, en fait, qui sont euh, l'aventure, l'humour et le merveilleux, et en fait, il euh, y a beaucoup de scénaristes qui sont brillants sur un de ces, deux, de, un de ces trois domaines, ou deux, euh, mais, euh, mais les, les trois, euh, ils sont très très rares, et, euh, et euh, voilà, Alain a cette spécificité-là, et c'était euh, bah, évidemment c'est bah, au, au cœur du château des étoiles, et, euh, et voilà, donc euh alors, ce qu'on n'a pas fait depuis le début, on, a, on est rentré directement dedans, on imagine que tout le monde a vu les chimères de Vénus qui sont sorties au mois de mars, je le, ra je le rappelle, mais peut-être tu peux nous donner juste un, un petit, des, des, des, petites, des petits éléments de cette, de cette série qui, qui comptera trois volumes, dont le premier est sorti, comme je viens de le dire, au mois de mars, mais euh, tu peux nous en dire un petit, petit peu plus quand même sur l'histoire alors on est en étant 1873, fin 1873, début 1874, cela euh, fait plusieurs années maintenant que la, la conquête de l'éther a commencé dans l'univers du château des étoiles, et les puissances terrestres, les empires terrestres se partagent le, le système solaire, et les ils colonisent les planètes du système solaire. Mars a échoué aux Prussiens et euh, l'Angleterre et la France se disputent Vénus. Et euh, c'est dans ce contexte-là qu'une actrice d'Opéra Bouffe, car nous sommes quand même sous le Second Empire, donc la, la grande époque d'Offenbach, une, une actrice d'Opéra Bouffe, Hélène Martin, euh, décide de partir pour Vénus à la recherche de son fiancé, qui est un opposant, un poète, un opposant à Napoléon III, qui a été envoyé au bagne, au bagne sur Vénus, puisque tous les, tous les bagnards de Cayenne ont été, ont été transférés sur, sur Vénus pour, pour aider à la colonisation de cette planète hostile. Et voilà, Hélène partit pour... Pour cette, pour cette aventure qui va lui réserver bien des surprises et bien, bien des dangers. On sait si elle va le retrouver, son amoureux Le mystère reste entier. J'ai essayé. <rire> Alors on saura en lisant le tome on 2. On saura en lisant le tome 2. <rire> Exactement. Euh, Est-ce que vous avez encore des, des, des choses donc que vous voudriez partager avec nous sur, sur l'univers Étienne, tu as peut-être des choses que tu veux rajouter, qu'on n'aurait pas dites encore au départ, j'ai un peu pris ce travail comme un travail de commande, mais sans réaliser euh, ce que je faisais, parce qu'on ne prend pas un travail de commande comme ça, qui dure euh, un an et demi, deux ans ou plus, ou trois ans, on verra. Et, <rire> et donc, <rire> j'étais obligé de, de, de m'impliquer beaucoup plus que ce que, que je fais d'habitude. Et, et je dois avouer que maintenant, sur le tome 2, je commence, je commence à dessiner mieux, <rire> avoir plus de facilité à force de de regarder mes mains dans la glace, de recommencer parce que c'était ça, j'étais tellement peu sûr de moi que j'avais l'impression de réapprendre à dessiner réaliste, ce que j'avais peu per perdu, j'avais perdu l'habitude, je dessinais plutôt un style cartoon et alors là de me replonger dans du, du dessin euh, cohérent et crédible et, euh, et alors euh, j'ai l'impression que maintenant ça ça m'a quand même aidé à techniquement et puis je dessine plus facilement et je, oui et puis au niveau couleur, j'ai progressé aussi. C'est ce genre de travail qui, quand même, vous, vous pousse un peu en avant. Quoi. Et, alors, il y a une chose que je me suis demandé, là c'est vraiment tout à fait personnel, ce n'était pas prévu euh, de vous poser comme question, mais par exemple, il y a une chose qui m'a qui, qui étonnée dans, le, dans, le, dans, le, dans ce que tu as dessiné, c'est cet ascenseur... Euh, euh, éthérique, là, et je me demandais d'où ça vient euh, Est-ce que tu as eu besoin d'avoir une documentation pour euh, le faire Bon, un ascenseur, c'est un ascenseur, mais celui-là est très, très particulier quand même. Alain m'a envoyé une, une, une flopée de documentation d'époque, de gravures d'époque, d'illustrateurs de, de, de, d'entre de, de, 1870 et 1900, qui avaient déjà imaginé des fonds futuristes avec des, des ascenseurs, euh, enfin, des trucs les plus fantaisistes qui soient, et puis on, on fait une espèce de moyenne, et, et voilà. Ce qui est marrant avec ascenseur, cet ascenseur atmosphérique, c'est que c'est un concept de science-fiction moderne, en fait. Ce n'était pas tellement quelque chose qu'on imaginait à l'époque de, de Jules Verne, c'est plutôt de la prospective scientifique d'aujourd'hui. Il y a des scientifiques qui songent sérieusement à, à, à créer des ascenseurs orbitaux pour éviter de faire des allers-retours avec des navettes ou des fusées. Et, et je trouvais amusant d'adapter un concept de science-fiction ou de prospective moderne, d'anticipation moderne, à cette époque-là, où, où les, les, les, les concepts anticipés par, par, à l'époque de Jules Verne étaient des choses qui, qui ont pour la plupart été réalisées aujourd'hui. Et là, c'était quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. Donc, le, le, le retranscrire dans cette époque-là. effectivement, j'avais fourni à Etienne pas mal de docs sur, sur, sur l'époque, évidemment, parce que cet ascenseur, comme on est dans, sous le Second Empire, a forcément été réalisé par les équipes et les ingénieurs de M. Eiffel, qui, qui, qui s'y connaît en structure métallique complexe. Et bien. Il a, oui, il y a vraiment un, un, un plaisir à, à aller chercher tous ces éléments-là. Euh, et, et quand on a raconté qu'effectivement, les, les, les personnages, les bagnards sont envoyés de, de Guyane à Vénus, bah forcément, l'astroport le, le, est à courroux. L'astroport est à courroux. <rire> bien sûr. <rire> euh, donc, il y a plein de correspondances assez, euh, assez marrantes là-dessus. Ce que je voulais rajouter euh, aussi sur le, le, le dessin d'Étienne. Euh, euh, auquel je suis, je suis très sensible et que je, que je, que je suis depuis, euh, c est, c est, je crois, que c'était ton premier euh, gargouille euh, Oui, enfin oui, c'est ça. C'est que, bah, euh, comme tu disais, on est dans le réalisme simplifié. Euh, mais en fait, la, la, la, la simplification apparente euh, graphique, déjà, elle, demande une intelligence du dessin euh, très importante. C'est simplifié, mais pas simple pour autant. Et ce qui est formidable, c'est que c'est la justesse du jeu des personnages. C'est-à-dire que tous les personnages sont justes tout le temps. Euh, et les, les expressions sont, sont, sont, sont, sont fines et rien n'est surjoué. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Euh, il y a une inspiration cartoon, mais dans, la, dans les réactions, on est, on est, ce, ce n'est pas outré, c'est juste, c'est drôle quand ça doit être drôle, euh, émouvant quand ça doit l'être, ça, ça je trouve que c'est une qualité rare. Et, euh... ouais, bah, le scénariste, tu te mets dans la peau des acteurs quand tu, tu écris pour eux, oui, tu ça. les écoutes ouais. parler, tu les, ça, ça. quand tu écris pour eux, et quand oui. je dis des cinéma, tu, tu joues la scène, tu, Exactement. tu te dis euh, comment est-ce qu'il Comment et, je jouerais ça Comment je réagirais Ça demande, des, ça demande des, des compétences que tous les dessinateurs n'ont pas, parce qu'on peut être un très très bon dessinateur et n'avoir pas d'idée du jeu, de la comédie. Ça demande une compétence de comédien, un petit peu, d'arriver à incarner. Euh, c est, c est un autre, ça, ça fait appel à un autre registre de compétences. Et, euh, on peut, on peut l'avoir, Étienne, là, euh, Alex, là, mais ce n'est pas mmh. toujours le cas. Il faut saisir le caractère du personnage. Ouais. Et, et d'ailleurs, sur le personnage, je trouve que, particulièrement sur le, le, le, le personnage principal, sur Hélène, euh, non seulement elle joue juste, mais Étienne a réussi à lui conférer un, un glamour, et un, un charme incroyable. C'est un personnage qui a un charme Vraiment incroyable. Et évidemment. je suis et c'est le personnage sur lequel je suis pas tellement à l'aise parce que elle, elle elle est une cocotte et en même temps elle fait grande dame. Alors je, je suis un peu entre les deux et j'aimerais bien et oui, faire dériver en complexe, en un peu son caractère de un peu un peu coincé déjà qu'elle est corsetée de, vu vu l'époque. Euh, on <rire> bien la faire glisser vers quelque chose de plus de plus relâché quoi. Elle va y venir. <rire> voilà, ça va c'est aussi l'évolution du personnage dans le scénario sans qu'elle soit l'ara croft quelque Tout chose. Tout à fait. Ouais, voilà. Et alors dernière petite question qui, vont intéresser, comme qui peut être intéressante aussi, c'est que tu as cartographié quand même Vénus. Et tu as fait des plans, tu sais exactement comment se répartissent les territoires, etc. Je trouve que c'est pareil, tu t'es inspiré ou ça sort tout ça de ton cerveau C'est la réalité. C'est les voyages en place. C'est ça, c'est la Pour se documenter, il n'y a rien d'autre que le repérage. Et donc en fait, Vénus est bel et bien, contrairement à ce qu'on croyait à l'époque, Vénus est bel et bien composée d'une atmosphère chargée de nuages d'acide sulfurique à 400 degrés Celsius, quelque chose de totalement invisible à l'exception de, des zones polaires, où il y a un vortex polaire qui assure un, une certaine quiétude de, de, de, de, des températures et, de, et des conditions atmosphériques qui permet la vie. Mais une vie euh, qui, est, euh, qui est comparable euh, due à l'âge de Vénus et à sa proximité avec le Soleil, et qui est comparable à celle qu'il y avait sur Terre à la préhistoire, au Crétacé, entre le Jurassique et le Crétacé. Donc Vénus est couverte de, dans ses parties habitables, est couverte de jungles, et de jungles euh, infestées évidemment de dinosaures. Et d'anglais. Et d'anglais. Sur, le, sur les océans. <rire> Et donc euh, voilà, il, il a fallu cartographier Vénus, qui n'était pas une mince affaire. Et pour la cartographier, évidemment, euh, c'est aussi un plaisir de jouer avec la nomenclature. À la fois, euh, on peut imaginer... Euh, il y a des véritables... Déjà, Vénus a déjà été véritablement cartographiée par les astronomes. <rire> donc il y a des termes, des termes qui existent comme les tesserés. Tessérés, ce sont des, des, des structures en forme de tuiles euh, ou d'écailles qui n'existent que sur Vénus. Il y a les, euh, les, les, ch les chiasmas. Oui, oui c'est sur des la... vallées encaissées, sur Vénus, oui, tout à fait, en, en vérité. Et, euh, et euh, moi, j'ai joué pour les noms, pour la, pour la, la topographie, j'ai joué avec ces noms-là, avec des noms de la mythologie aussi, tous les épithètes euh, homériques, enfin, tous les épithètes euh, attribués à Vénus, dans l'Antiquité, euh, ce qui donne des, des, des, euh, des, euh, des, des termes comme verticorde ou cointe, des adjectifs comme verticorde, <rire> c'est un épithète de, de Vénus, d'Aphrodite, mais... Euh, euh, ou, ou piperesse, hein. tromperesse aussi. Il y a des, des, des, des noms comme ça qui sont chargés de poésie et d'imaginaire et, et qui, euh, rassemblés sur une carte, peuvent donner des choses incroyables si on les mélange à des termes d'astronomie, des termes de géologie, ça peut, et, et aussi des termes du Second Empire, parce que sur une ligne de chemin de fer du Second Empire, forcément, il y a le, les stations portent le nom des, des victoires du Second Empire. Donc on a Solferino, Magenta, <rire> c'est quelque chose qui sonne assez familier en même temps au, au, aux, aux Parisiens du XXIe siècle. Mais c'était déjà le cas sur Vénus au XIXe. Donc bientôt des guides pour aller voyager sur oui. Vénus, oui, oui, oui, tout je tout à pense qu'on je... pourrait envisager. D'autant plus qu'il y a tout un, tout un complexe balnéaire et, euh, et, et, euh, et touristique qui a, qui a été construit par le duc de Chouvigny sur, sur Vénus, dans, dans la foulée de Deauville et autres Cabourg. Et, autres Cabour. <rire> et D'ailleurs, les personnages, euh, on les suit depuis le début, hein, surtout les trois personnages principaux qui sont les enfants, donc euh, Sophie, Séraphin et Hans. Et maintenant, il y a Loïc, il y en a un quatrième qui est arrivé, plus des adultes. Mais les enfants vont euh, tout au long de la série, ce qui est une particularité qui n'arrive pas tout le temps dans, les, dans toutes les séries, c'est que les enfants euh, grandissent physiquement, mais surtout moralement, parce qu'ils sont mis face à des choix qui sont, et puis à des, à des aventures qui les font mûrir très vite. C'était vraiment aussi ta volonté d'accompagner, de, de, de, de, de nous accompagner tout au long de ces années quand même, parce que ça fait quand même 6-7 ans, euh, ans maintenant que tu dessines, 8 euh, ans pardon, que tu dessines cette série. Et euh, donc les enfants ont grandi, mais euh, surtout ont beaucoup mûri, et, ont, euh, et, et, et on s'y attache de plus en plus, en fait, parce qu'ils ont des réactions euh, presque adultes, en fait. Donc, euh, c'était ton choix de départ, de, de vraiment euh, les accompagner comme ça Quand j'ai imaginé le Château des étoiles, je me suis dit, voilà une série dans laquelle je la fais euh, aujourd'hui pour me faire plaisir, moi en tant que lecteur, euh, auteur bien sûr, et lecteur euh, à mon âge, mais, euh, mais je, je voulais absolument rester grand public. Ce c'est pas une série pour les enfants, mais je voulais que les enfants puissent rentrer dans cet univers. De la même manière que moi, j'ai découvert ces, ces, ces univers, que ce soit Jules Verne ou, ou Louis II de Bavière, euh, quand j'étais enfant. Donc je ne voulais pas fermer la porte derrière moi. Je ne voulais pas dire « Ah voilà, cet univers qui m'a plu et maintenant j'en parle aux adultes ». Je voulais absolument cette porte d'entrée enfantine. Et je, je pense que c'est ce qui m'a conduit à avoir un groupe de personnages euh, enfants. Mais depuis le début, il y, y, y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a, y a euh, les enfants et les adultes. Les enfants sont au centre, mais il y a toujours ces personnages d'adultes, le roi Louis II de Bavière, le père de Séraphin, euh, l'impératrice d'Autriche, Sissi, euh, euh, Bismarck, enfin il y a, il y a ces, ces, ces, ces, deux, euh, ces deux groupes qui, qui évoluent en parallèle, et l'idée c'était de raconter la conquête de l'espace depuis le début, et d'aller effectivement jusqu'à la colonisation, donc en fait ça ne pouvait pas se passer en six mois. C'est une histoire qui, qui s'étale sur plusieurs années. donc Il y a des jeux avec le temps, il y a des moments où les, les enfants se retrouvent un peu prisonniers du temps et le monde évolue, donc quand ils sortent plusieurs mois, euh, presque un an en fait, on, on j'ai des petits raccourcis temporels comme ça, mais les enfants, euh, c'est une, une aventure au long cours, les voyages prennent plusieurs mois, enfin, voilà. et ils sont à un âge pivot au début, ils sont, ils sont au bord de l'adolescence, et là ça y est, c'est des, des ados. Et, euh, et l'idée c'était aussi de pouvoir les faire affronter des problématiques qui sont plus... Euh, de plus en plus mature, euh, à la fois en termes de... Le, le début est vraiment une histoire, de, un récit d'exploration dans lequel les personnages sont confrontés euh, à l'inconnu, euh, euh, euh, euh, euh, au danger que pose, que pose l'exploration elle-même. Mais à partir du moment où euh, les méchants vont commencer à s'intéresser à cette technologie et, et à vouloir faire des choses avec, en fait, il y a des opposants humains, physiques, adultes, avec des armes. Et donc vont se poser les problématique de, de, bah, de la violence, et puis euh, sur, le, sur un aspect plus, euh, plus positif, euh, des, des histoires d'amour qui, qui, qui, qui, qui, se, qui se développent. Euh, et oui, des, les, des, des personnages qui grandissent finalement en même temps que les lecteurs. Les jeunes lecteurs. Les lecteurs de mon âge, ils grandissent moins. <rire>